C'est ton ancienne vie que tu laisses tu pas la nouvelle à toi, En est au choix. On est <rire> au choix, ouais. que le Seigneur soit béni et euh, que je le remercie pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Mmh. Tout ce qu'il a déjà fait déjà aussi et euh, vraiment le meilleur de ta vie. Voilà. Il, y a, il y a encore des combats et tout ça, je suis sûr qu'il euh, y a encore euh, vraiment ça. beaucoup de bénédictions là-bas, je sais. C'est sûr. Amen, Amen. Alléluia. Je te baptise. Bouge je nez. Je, je te baptise au nom de Jésus. Ah. Alléluia. Do nice. ya? <laughs>